Et bienvenue à tous, c'est Nisenzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, on va faire un mode Sonic. Oh mon dieu. Par contre, bon, je vais vous dis tout de suite, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon premier mode que je crée dans Minecraft. Oh, c'est moi oh, bon. le truc. J'ai tous les objets que j'ai modifiés dans mon inventaire. Oh putain, alors déjà, Attends, on va le me mettre à la main. Ah ça c'est les émeraudes du chaos. Bon, genre, voilà un goutte de mes oreilles c'est transformé en truc jaune. C'est des émeraudes hein, du chaos. Hein. On a 7. Je les prends tous. Le seul truc bien c'est euh, les personnages. <rire> putain. Oh putain oh, le total d'immortalité, oh, oh Merde oh, c'est bon, hein, j'ai le droit de me moquer moi-même. <rire> ça c'est les mondes bleus, hein Les mondes jaunes, <rire> putain les petites <rire> les bleu bleus, rose modes roses, je ne sais pas ce que j'ai foutu avec, les modes verts, les modes roses et les jaune jaunes. Euh, Le blanc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est bon, il y en a bien 7 7 amoureux. Allez, on range et le bordel dans l'aventure. Maintenant, on a le Rings et les Rings de Sony. Le Mouton de Puy qui est transformé en Chili Dogs. Les mobs, on va les voir après, on va les voir après. Alors, les Rings. Oh putain, ça va être une vidéo assez courte, les foi, On va voir toutes les spécificités des mobs. Oh putain. Le Ring, c'est... En vrai, non, je dis que c'est mobs, mais... Mais le truc le mieux fait comme dans tout le truc c'est les rings. Je crois qu'il manque des trucs quand même. Il manque des machins. Il manque des trucs parce que j'ai pas fait que ça. Bloc d'or et il me faut aussi le bloc de slime. Alors là c'est incroyable. Ah mais oui il y a aussi ça c'est l'arme de Tails. Riez pas c'est vrai. Oh, putain. voilà bon je vous spoil un peu les épées machin. De toute façon c'est très spoilé. C'est quel marteau? Wow. <rire> bon, <rire> maintenant on a le chili dogs. <rire> ah, J'ai remplacé le... Rempli... Rempli... Rempli... le mouton cuit par le chili dogs. un bronqueur de loin, mais c'est un chili dogs. Le truc jaune c'est la moutarde, le truc beige un peu clair c'est le pain et euh, le truc euh, le marron là, c'est de la saucisse. Et c'est possible d'associer comme ça. Le bloc d'or, c'est les rings. La télé des rings, euh, j'ai envie de dire ça, mais... J'ai pas envie d'en parler, d'accord <rire> Ok. Le bloc de slime, c'est le ressort de Sonic, sauf que c'est buggy-do, Bloc de slime. Oui, puisque que bloc de slime, ça te fait rebondir. Et puis, un ressort de Sonic, la même couille. En vrai, en vrai le il y a plein de trucs dedans, il y a plein de trucs. Le marteau d'Emmy et le mar... et de Sonic dans Oui ça se voit l'épée de Sonic dans The Black Knight et c'est une épée en diamant. Une épée en diamant et ça c'est une épée en fer. Et vous savez quelle, est... quelle arme ça c'est le marteau ou le marteau d'Emmy <rire> Non je rigole pas. R rigolez pas, c'est vrai. <rire> oh, putain. Hop, bah. je prends les. Je prends les monstres et je les fous là. Hop. Sonic, Sonic, oh putain il y a deux fois Sonic, clin d'œil, clin d'œil, je pas vu. <rire> on a tel, bon bon, bon, bon, s'est barré, il vole en fait, voilà, on voit, ah, c'est est parti, voilà. Ouais. Bêta Sonic. Ah ok, ah ouais, je suis toi, vas-y, super Sonic. Ah, il slash douze. On a vu qui là <rire> Ok. Et là, on a Sonic.exe. Ok, d'accord. Sonic.exe est dans le truc. Non, parce qu'en fait, j'ai pris un skin de Sonic.exe et puis voilà. Spawn Sonic. Ah, ouais, d'accord, il est comme ça. Oh, il tue Sonic. Ah, d'accord. Ah, C'est logique en même temps. Nuggles. Nuggles, il le tue pas. Nuggles. Ouais, ouais. Alors. Normalement, il est censé avoir son épée dans la main, mais. Euh je sais pas ce qu'il fait il essaie de me tuer euh... il essaie de tuer quelqu'un je <rire> sais pas qui mais non mais Sony mais Sony il se barre je vois donc... et Emmy Emmy elle a son marteau mais j'aime rien là Emmy voilà Emmy elle, elle a son marteau euh... ouais c'est un marteau basique en fait strictement c'est un marteau basique et il euh... y a que je qui Sony Pointz il a mais wesh <rire> Euh wesh oh, oh, ouais. Ah c'est vrai c'est du mouton cuit ça c'est le cas. What euh, Oh Alors Tu vois là on fait le remake de le remake de Sonic.exe Sonic avance Là je suis taise et dis... oh merde il y a du sang bon bah ouais bah, c'est Sonic bon, je vais aller voir Ah les yeux rouges. Ah, Sonic Ah, je suis mort <rire> Non, mais ce serait quand même con, quand Pourquoi il y deux Bon, je ne sais pas. poser le problème. Ah, on peut utiliser les marteaux d'Amy ou je sais pas quoi. Hein. de l'autre, ça. Et vous savez, le petit flingue qui, qui la tèse, le truc rouge avec le jaune au bout. C'est un rayon laser en, en quelque sorte. Ouais, bon, bon voilà. Vous pas par lui, non, merci du nom et eh ben ça c'est un, c'est l'arc en fait. <rire> je l'ai remplacé par l'arc et... What? Autour quoi? Sonic.exe il va se transformer en zombie. Oh, mais... <rire> Parce que je l'ai tiré une flèche dans le cul. Je <rire> pas dans le cul, je vois déconner. si je lui tire une flèche à Sonic.exe il devient un zombie. Ok, non mais je vois, je vois ça devient zombie. <rire> Sonic, pareil, tu deviens un zombie, si je te tire une flèche dans le... Ah lui, normal, bon. Je sais pas. Ouais, d'ailleurs, les blocs posés, là, on va... a la puissance des blocs. Voilà, que j'ai créé. Un peu bizarre, comme bloc, mais... Donc, voilà, Moi, je mets un nourriture et mes anneaux. Voilà, et euh, les chaos et moldes, on les laisse dans l'inventaire. Voilà, les anneaux. Je termine avec ça. Des épées. Je vais manger un Chili Dogs. Voilà, j'ai mangé un Chili Dogs. Et un d'or. C'est les anneaux. D'accord. Voilà. Sonic Sonic, tu as beaucoup d'anneaux ou pas Bon, moi, je... Bon. On va pas parler de ce meurtre. On va là. Merci de tous. On va regarder le mode Sonic par maison, par moi. Du coup.. Là, là, il y a Knuckles. Knuckles, on n'a pas trop parlé de lui. Mais... Ah mais attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini avec toi Knuckles. Attends, Royal. Attends, Royal. On va faire un trou. Non mais ça le fils de pute virgile. Pardon. Non mais tu fous de ma gueule Ah ouais, on peut, on peut leur donner des objets dans, euh, dans leur euh, terre et puis euh, voilà. bien. Voilà. Donc admettons. Voilà, knuckles il plus défoncer les murs. Euh, lui, euh, ouais c'est normal, c'est logique en même temps. C'est Knuckles. Et Knuckles peut euh, Par contre, peut changer, pas de <rire> Il peut défoncer les murs. Voilà, donc c'est pratique. Si tu as envie de faire genre, un esclave qui, ça fait bizarre, bon, qui creuse la place, alors là, les trous, il va t'en faire des trous. <rire> Regardez-le là. Passe à côté de nous. Ouais. Ouais, ouais, ouais, bah. Knuckles, je te conseille d'arrêter ça tout de suite. Bon, bon, bon bah, bah, bah, bah il va pas arrêter, hein, on va Tout de suite. Qu'est-ce qu'il a Oh ouais, du coup, c'est énorme. <rire> Regardez, regardez, attends, attends, je vais juste aller voir les squelettes là-bas. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains Oh non, oh non, please, arrêtez. Non, je prends une voix comme ça quand je rigole, c'est normal. Oh, non, oh merde. Oh putain, je peux pas... ça, je vais je pas. J'arrive pas à parler avant que je rigole. Oh putain. Ouh, même toi les os, ça va aller, ça va passer vite. La voix de Sonic, c'est pas une catastrophe, on va pas dire ça comme. pas, Non, non, non, on va pas dire une catastrophe. On a fait la gueule comme si, genre, c'était dans Sonic.exe. Bon, bref, je vais lui donner. J'ai l'impression d'entendre la voix de Sonic quelque part, ou de la chanson. Bon, bref, on va s'arrêter là avec Knuckles, qui se va. Au revoir tout le monde. Ah oui, putain, le totem. Au revoir tout le monde. Et à très bientôt, ciao!